Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question comment devenir riche rapidement avec la bourse. Eh bien, ce certainement pas en essayant de faire un coup, de gagner euh, en prenant un gros risque. Non, ça vous oubliez. Il faut y aller petit à petit, étape par étape, gagner un petit peu au début, augmenter, augmenter, augmenter. Et vous savez que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Donc c'est la même chose en bourse, c'est la même chose en trading. La première étape, première étape c'est vous inscrire à une formation, suivre une formation. Ensuite, la deuxième étape, vous entraîner sur un compte de démonstration. Vérifier que la méthode que vous avez apprise est efficace en démonstration avec de l'argent virtuel. Ensuite, vous passez sur un compte réel avec un petit montant, un petit capital de départ, 500 euros, 1000 euros. Et ensuite, si vous avez les mêmes résultats qu'en démo, vous continuez à trader, vous augmentez petit à petit votre capi capital ou vous augmentez donc le capital de votre fonds soit avec des apports extérieurs, soit avec vos, votre propre capital et ainsi petit à petit vous allez augmenter vos gains et vous allez réussir à vous enrichir rapidement maintenant rapidement ça ne veut pas dire en une semaine hein. il faut vous entraîner d'abord sans prendre de risques avec un, un compte un montant raisonnable mais on peut dire quand même que vous vous enrichirez beaucoup plus vite qu'avec l'immobilier, beaucoup plus vite qu'en travaillant, beaucoup plus vite qu'en créant votre propre entreprise. Ça c'est clair que vous n'avez besoin d'aucun client, vous n'avez pas de patron, c'est vous votre propre patron, vous gérez votre capital, vous gérez vos gains, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est clair que c'est la meilleure manière d'être autonome et de s'enrichir à la bourse. Donc première chose, suivre une formation et ensuite petit à petit vous entraîner sur un compte de démonstration, passer à un compte réel et là alors vous aurez la bonne méthode pour vous enrichir. Donc très important, formez-vous, ça c'est essentiel, en bourse il faut se former, on n'apprend pas par soi-même. Donc si vous cherchez une bonne formation efficace, vous avez ici un lien vers ma formation, elles ne sont pas très chères, elles sont efficaces. Vous pourrez me contacter, je serai là pour vous assister s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et vous verrez que petit à petit, vous arriverez à gagner sans énormément d'efforts. 2-3 euh, heures par jour, c'est suffisant pour gagner 1 à trois de votre capital par jour. Euh, c'est nettement plus que ce que vous pouvez gagner en laissant votre argent dans une banque. Donc euh, essayez et contactez-moi, vous me direz les résultats que vous obtenez.